Afrinet, pour un Internet à 100% gratuit. De plus en plus de gens possèdent un smartphone. Avec un smartphone, on peut aller sur Internet. Et avec Internet, on peut se faire une éducation, trouver du travail et gagner de l'argent. Mais le prix d'Internet varie entre 2000 et 50 000 francs CFA par giga. C'est trop cher. Et donc, pas d'Internet, pas de travail et pas d'argent. Que faire Heureusement, Afrinet est là. En utilisant de la technologie gratuite Wi-Fi, et avec l'aide de nos partenaires tels que l'État, les ONG et les privés, Afrinet estime qu'il est possible d'offrir un Internet à 100% gratuit. Soutenez-nous et faites un like sur Facebook.com slash Afrinet. Car ensemble, on peut réussir